En fait milan Kundera, c'est euh, l'écrivain que j'ai lu quand j'avais 20 ans euh, et j'ai plongé euh, dans ses romans l'impression il me faisait rentrer dans un monde étranger il y avait euh, un décor une musique euh, une intrigue euh, souvent psychologique qui me passionnait et je crois que ça m'a d'autant plus que je faisais à l'époque des études de lettres et que c'était l'époque où euh, on nous explique on était en plein nouveau roman, enfin c'est bien que les, les sujets de bac c'était le nouveau roman, et puis après j'étais en Cagne où on faisait beaucoup de, on déconstruisait la littérature, ce qui était d'ailleurs tout à fait passionnant, mais euh, c'était l'époque du structuralisme triomphant, et tout d'un coup j'avais euh, avec moi ou devant moi un écrivain. Euh, qui me parlait d'un monde à la fois proche et lointain, l'Europe centrale, euh, qui théorisait le roman et qui disait que le roman n'était pas mort, et qui écrivait des livres avec des intrigues, un début, une fin, euh, du suspense, et c'est ça que j'ai aimé, je crois. Milan Kundera il a disparu euh, de la scène publique, 1984 au début de, de, de, de l'année il était invité dans la fameuse émission culte de bernard pivot apostrophe et d'ailleurs je l'ai vu à ce moment là en direct je me souviens j'étais charmé par comme une midinette un peu par ses yeux bleus son, son accent typiquement tchèque un peu languide et euh, les photos qui étaient parues à l'époque il mettait son sa main devant ses yeux comme ça il se cachait parce qu'il ne voulait pas apparaître au monde et il a eu peur à ce moment-là euh, de la médiatisation de... et l'un de ses amis euh, lui avait dit tu sais tu devrais te béquetiser comme Samuel Beckett qui habitait d'ailleurs aussi à Paris euh, à Montparnasse, où il habitait un peu plus bas, Milan Kundera dans le 6e arrondissement et il a décidé de disparaître pour éviter justement euh, je pense qu'on qu le traque ou qu'on qu mise dans sa vie. Euh, mais une vie d'écrivain, c'est pas forcément une vie. Euh, et moi, je n'ai pas vraiment voulu faire une biographie, j'ai plutôt voulu faire une sorte de, de, de quête un peu intimiste et très subjective. Euh, je me suis dit, cet écrivain qui, euh, qui a traversé deux siècles, qui a franchi les frontières, et qui était d'abord euh, Tchécoslovaque quand il est né à Brno, euh, puis euh, qui a perdu la nationalité, qui était devenu apatride euh, au milieu des années 70, euh, bon, qu'on n'emploie plus du tout. Puis ensuite, il a reçu la nationalité française de la part de François Mitterrand en 81 après l'élection présidentielle, et puis maintenant, il a repris la nationalité tchèque. tchèque. Euh, donc, il a la double nationalité. Je me suis dit, mais, mais sa vie est un roman, et c'est ça que j'ai voulu explorer, le roman de sa vie. Il est à la fois l'un des écrivains les plus lus au monde, les plus traduits, 40 traductions, très connues par exemple en Chine. Et en même temps, il s'est effacé du réel. Et euh, il m'est arrivé plusieurs fois en me promenant dans Paris, euh, du côté de, de Sèvres-Babylone, du carrefour de la Croix-Rouge, d'apercevoir sa silhouette euh, enroulée dans celle de sa femme, Vera Kundera, comme si euh, il, euh, à eux deux, euh, ils portaient un siècle sur les épaules, comme s'ils avaient traversé ensemble un bout d'histoire, euh, connu d'eux seuls. Et j'ai trouvé ça, en fait, très euh, romantique. Et, et c'est ça qui m'a donné l'envie d'explorer, malgré les interdits, puisqu'il a, d'une certaine manière, posé des scellés sur sa vie, qui m'a donné envie d'aller à Prague, euh, dans toutes les îles dans lesquelles ils sont installés, où ils sont passés des vacances, et de partir à la recherche euh, de l'un des derniers grands écrivains euh, français. Ce qui me frappe, chez Milan Kundera, quand on en parle avec ses lecteurs, c'est que il fait partie de ces écrivains qui savent imposer... Euh, des souvenirs on peut lire un livre de Milan Kundera et 30 ans après se souvenir d'une scène d'un geste d'un personnage d'une intrigue c'est quand même la force d'un grand écrivain et ça ça a traversé 50 ans au moins hein, puisque c'est dans les années 70 et 80 qu'il devient un, un écrivain très connu très célèbre euh, et puis il a réussi à imposer ça malgré une langue différente puisque au départ il écrit en tchèque puis en français et, et ça je pense que c'est un exploit qui m'a frappé en, en, en faisant cette quête, c'est que d'abord la manière qu'a eu ce couple de mettre toujours de la poésie dans sa vie. Euh, il suffit euh, euh, d'une table posée dans un jardin où Vera Kundera va poser sa machine à écrire et, euh, et deux verres de vin pour que tout devienne poétique. Quand ils arrivent à Rennes... Euh, à la fin des années 70, il ne parle pas le français, enfin très mal, Vera Kundera la seule à parler l'anglais, et euh, la manière qu'elle a de raconter euh, comment elle fait connaissance avec la France dans un rayon de supermarché, où elle ouvre euh, tous les couverts des, des vins moutardes qui sont disposés là, alors qu'elle ne connaît pas ce condiment par exemple, c'est à la fois... Euh, euh, très concret et très drôle parce qu'ils sont tous les deux très drôles et, et, et, et très pittoresque. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte en discutant avec Vera Kundera que c'était elle qui avait aussi beaucoup inspiré son mari. Elle est typiquement ce qu'on appelle la femme d'écrivain, euh, en tout cas, on disait ça au XXe siècle, qui reste dans l'ombre mais qui en fait est indispensable à l'œuvre euh, d'un auteur. Et ça, ça m'a frappé. Euh, ce qui m'a étonné aussi, et ce qui était très étrange pour moi, c'est que quand j'étais à Prague, j'ai réussi à avoir accès aux archives de la police secrète, où je me suis rendu compte à quel point ils avaient été espionnés, exactement comme dans le film La vie des autres. Et là, tout d'un coup, c'était pour moi assez vertigineux et presque désagréable, puisque j'avais accès à l'intimité de leur vie privée. Euh, je, je, je lisais sur microfilm un, un dossier auquel ils n'ont jamais eu accès eux-mêmes. Je découvrais des choses que je ne raconterai jamais, euh, pour la plupart, parce que c'est l'intime. Et là, on voit ce que c'est que, que la transparence, la transparence extrême, c'est la dictature. Et ça, c'est terrible. J'ai écrit ce livre à la première personne parce que je l'ai écrit un peu comme, euh, comme une quête enquête euh, L'idée n'est pas, pas forcément de, de me mettre en scène, mais de raconter que c'était un projet personnel et que c'était pas un, un livre de littérature, mais vraiment un livre de journaliste. Euh, et ce qui s'est passé en fait et qui a justifié peut-être que je fasse une petite mise en scène, c'est que j'étais impressionnée par Milan Kundera. J'avais l'impression je savais que je ne rencontrerais pas, mais je n'ai à peine posé la question. Mais celle qui s'est prêtée au jeu, finalement, c'est sa femme qui devient un personnage de ce, de ce livre un peu contrairement à ce que j'aurais pu croire au départ et un peu malgré elle c'est vera kundera qui se prend au jeu qui me rencontre une première fois dans un café et qui au bout de 12 heures m'envoie des sms qui seront autant de petits cailloux blancs euh, sur le chemin de mon enquête qui va qui vont à la fois me guider m'amuser parce qu'elles sont parfois très poétiques, parfois je vois qu'elle s'effraie elle m'écrit euh, vous en savez trop sur nos vies ou alors elle s'amuse elle signe ses textos 007 et j'ai voulu en mêler à ce récit d'une vie d'écrivain euh, un petit peu de ce qui peut être une quête de journaliste.